I just have to deal with this first. Yep. Bonsoir. Et à tous, pour ce troisième jour d'extime de soi, je vais utiliser mon troisième et dernier personnage, le chasseur. C'est un personnage un peu particulier parce qu'il est très fragile, mais aussi très agile, et qu'il peut, comme je l'ai équipé, se rendre invisible. Bonsoir Blasie Blue, allons-y, je vais réapparaître sur l'embarcadère pour la troisième fois cette semaine et je vais peut-être aujourd'hui avoir accès à de nouveaux dialogues. Je vais donc commencer, comme hier et avant-hier, à sauter, puis double sauter sur cette plateforme. Par rapport à l'arcaniste et au titan, le chasseur fonctionne, ah. Ah. par le double saut et le triple saut, ah. Ah. c'est peut-être le personnage... Le plus agile avec les doubles sauts, parce qu'il peut rediriger euh, sa, sa trajectoire en plein vol. C'est assez, euh, assez pratique. Je saute, je saute, je vais double sauter, et je vais ici, double sauter, et pour franchir ce grand, grand gouffre, je vais triple sauter. Je prends mon élan, je sprint avec le stick de gauche, je saute, saute, triple saute et je rebondis contre le plafond. Je n'ai pas assez poussé le stick de gauche vers l'avant et je n'ai pas pu saisir la rambarde. Je suis tombé. Ça commence bien, j'espère que je vais pouvoir progresser. Plus facilement qu'hier, j'ai réussi à attraper la rambarde, c'est bon je vais continuer d'avancer dans le vaisseau du Horn. je me déplace beaucoup plus rapidement qu'avec les autres personnages c'est plutôt une bonne nouvelle je vais me laisser tomber et essayer d'aller plutôt dans la rapidité par rapport à hier et avant-hier et moins lambiner et moins explorer et contempler. je me retourne, je saute une première fois je saute je sprint pour gagner du temps, à gauche je tourne, je tourne encore à gauche, puis à droite je me suis trompé, j'ai levé le regard un peu trop haut alors que la trappe aérienne se trouve beaucoup plus tard. Je me laisse tomber encore une fois, puis j'avance, j'appuie sur X pour actionner le levier, puis je vais me diriger vers le fond de la salle. Je vais tirer sur les sports à gauche une fois, puis franchir la barrière. Ici je me dirige sur ce cette première citerne puis sur les tuyaux en hauteur je vais ensuite tirer sur la grille puis rentrer dans ce conduit de ventilation je reste assez indifférent au bruit autour de moi je saute et je double saute je saute, double saute triple saute je n'en ai pas eu besoin je vais sauter, double sauter je me sens beaucoup plus rapide beaucoup plus nerveux et c'est assez grisant je me déplace facilement et je suis déjà ici. Je vais jeter une grenade pour accueillir les maudits scribes. J'ai choisi d'avoir recours à un arc pour cette mission parce qu'il est assez pratique mais surtout l'invisibilité va me permettre de me repositionner fréquemment par rapport aux scribes. Je vais éliminer les scribes restants. L'autre intérêt de cet arc est qu'il me permet de les voir, y compris dans le noir, et de les verrouiller. Voilà qui est fait. Je vais aller au fond de la salle, activer ce levier. Retourner à l'entrée de cette salle des machines. Et tirer sur les ordres qui sont maintenant accessibles ici. Maintenant, je peux franchir la barrière qui se trouve de ce côté-là du couloir. Avec une glissade, j'appuie sur B, et voilà. Dans cette salle, il va falloir que je sois prudent par rapport au scribe, je vais garder mon fusil à pompe pour les éliminer rapidement. Je vise et tire, je vise et tire, je recule, je tire en visant. Voilà pour les trois premiers, il doit en rester deux en haut, à droite, je saute et je vais jeter une grenade, je double saute. Je prends un peu de recul, j'attends que la grenade fasse son dégât, le scribe est à droite, je saute, oriente mon regard dans sa direction, avance prudemment et je tire une première fois, puis une deuxième fois que trois munitions de fusil à pompe, il faudra que je sois économe par la suite. Je vais continuer d'avancer. Tirer ici sur le fusible pour descendre dans la partie inférieure. Dans cette salle, je vais utiliser mon arc pour éliminer les scribes. Voici un premier. Je vais attendre que les suivants approchent. Je tire une première fois sans viser pour marquer les cibles, puis une seconde fois en visant pour faire détonner la marque. Et voilà, je vais ramasser les munitions au sol, recharger mon fusil à pompe, plutôt une bonne nouvelle d'avoir réussi à retrouver des munitions, sauter, double sauter, arriver jusqu'à ce levier puis l'actionner, je vais ensuite me diriger vers l'autre bout de la salle que je vais traverser, franchir la coursive à gauche puis traverser cette grande ouverture, saut, double saut, et ouvrir ce levier, je vais à nouveau traverser, saut, double saut, triple saut, je sprint avec le stick de gauche poussé vers l'avant, puis ici je vais me retourner et détruire le fusible qui se trouve ici, je suis concentré pour être très efficace, tout mon esprit et diriger vers mes actions de jeu et vers la production de ma parole. Mais c'est relativement simple. Je me laisse tomber, je fais un petit saut pour amortir ma chute. Et ici, je profite de la rampe pour gagner en vitesse. Double saut, triple saut et j'atterris. Dans cette salle, je vais adopter la même logique qu'hier, c'est à dire que je vais détruire les ennemis tout en prenant le temps de détruire les fusibles nécessaires à l'arrêt de ce compacteur de déchets. Par rapport au titan, l'avantage que je possède, c'est que je peux me rendre invisible et donc aller repérer un peu plus facilement les fusibles. Voilà, en voilà un. En voilà un deuxième. Et encore le troisième que je dois trouver. Où se trouve-t-il je ne le vois pas. Je ne vois pas le dernier fusible. Je vais devoir recommencer. Tant pis. Enfin, je ne vois pas la grille où se trouve le dernier fusible. Tant pis. Je vais sprinter. Peut-être essayer d'échapper au compacteur même si il me semble que ce n'est pas possible. Voilà. Peut-être que la dernière grille était très proche. De... des parois et je n'ai pas pu en rapprocher à temps. Je vais continuer réapparaître, me laisser tomber, amortir ma chute avec un premier saut, puis descendre. J'aime beaucoup les, airs, les lumières violettes et mauves qui parcourent mon bras gauche, en tout cas le bras gauche de mon personnage. Je vais actionner le levier, j'ai tendance à me considérer comme un peu superposé à mon avatar dans ce jeu et à dire « je » pour parler de mon personnage. Je vais chercher les fusibles, voici le premier, le deuxième était ici. Et il faut encore que je trouve le dernier, il est là. Non, il n'est pas là. Où se trouve ce dernier fusible Ici. Une fois qu'il sera détruit, je pourrai entrer dans la trappe. Ça c'est une excellente nouvelle. Alors encore une fois cette trappe qui doit s'ouvrir quelque part, mais où Je vais peut-être prendre un peu de hauteur à nouveau et essayer de trouver le coffre de contrebandier qui se cache ici. Où est-ce qu'il peut se trouver il, y a, il reste une grille ici qui n'est pas détruite. Ce n'est pas ça. Voilà. C'est ici que se trouve ce coffre. Je récupère du matériau d'amélioration, ainsi qu'une pièce d'équipement, mais je n'en ai pas besoin, donc je ne vais pas ouvrir l'inventaire pour les regarder. Je vais m'engager dans cette coursive, engager à visiblement remplacer ces lancers dans mon vocabulaire ce soir. Et pour cette phase de combat, je vais jeter une première grenade, puis... Utiliser ma super qui va me permettre de faire des dégâts très importants à tous ces ennemis d'abord éliminer mon ennemi le plus proche et utiliser mon invisibilité pour me repositionner face à ces ennemis en mêlée, je vais me diriger vers le fond de la salle et je vais aller m'appuyer sur ce coin ici pour tirer avec ma super j'appuie sur L1R une fois, deux fois, trois fois quatre fois 5 fois, 6 fois. Je vais reprendre de la hauteur. Je saute et tire encore une fois. J'ai dû éliminer beaucoup d'ennemis et mettre de nombreuses encres au sol pour les ralentir. Ça devrait être assez facile d'éliminer les survivants. Les voici qui s'approchent. Je n'ai plus de munitions de fusil à pompe mais j'ai essayé de le prendre. Je vais aller achever ce lieutenant avec une attaque de mêlée puis faire une esquive pour recharger mon invisibilité. J'appuie sur R1, jette la bombe fumigène au sol et deviens invisible. Je vais jeter une grenade pour cet ennemi-là. J'aimerais bien trouver des munitions de fusil à pompe au sol, mais il n'y en a pas. Je vais donc utiliser mon arc pour finir les derniers ennemis. Voilà. J'ai du mal à retranscrire la nervosité du chasseur et de toutes ses actions. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite que les autres personnages. C'est à la fois ce qui rend ce personnage plus dur à jouer, mais aussi très très, très grisant. Je vais recharger mon arme, repasser sur l'arc avec Y, sauter, puis continuer de sprinter, sauter, double sauter, puis aller, sauter, double sauter, me cogner contre le mur, puis aller jusqu'à la salle suivante. J'entre dans ce hangar. Je sprint, mon pouce gauche pousse le stick analogique jusqu'à son extrémité. Je saute, double saute, triple saute, et j'entre dans le hangar à vaisseau. Pour ce combat, l'arc va être très utile, parce que je vais pouvoir frapper les ennemis de très loin et leur faire des dégâts très importants grâce aux explosions des flèches. Je vise vers le haut, marque l'ennemi, puis tire. Je marque l'ennemi une première fois, puis je tire. J'ai pris beaucoup de dégâts, il faut que je reste prudent. Quand ma barre de vie est rouge, ça veut dire que je suis proche de la mort. Il faut donc que je sois un peu plus vigilant. Je le marque, puis je le fais exploser. Voici les abominations qui vont apparaître. Je vais leur jeter une grenade dessus, puis leur faire des dégâts avec mon fusil à fusion linéaire. Je vais vider mon chargeur sur celle-ci, puis reculer. Pour accueillir les ennemis en mêlée avec mon arc. J'ai été contourné, je ne m'y attendais pas du tout. Je vais reculer, jeter de la bombe fumigène pour devenir invisible. J'ai bien fait de partir puisqu'une explosion a résonné juste derrière moi. Je vais essayer d'utiliser mon arme pour faire une onde de choc. J'ai réussi. J'ai aperçu un ennemi dans le coin inférieur gauche de mon écran. Donc je fais une esquive pour recharger ma bombe fumigène. Puis je la jette au sol pour devenir invisible. Il n'y avait qu'un ennemi derrière moi, mais s'il y en avait eu plus, ça aurait été plus dangereux. Je vais éliminer ces scribes. Je ferai mieux d'économiser mes munitions de fusil à fusion pour les boss. Je vais plutôt utiliser l'arc. Une fois, je marque, puis je fais exploser la marque, je marque, puis je fais exploser la marque, je marque, puis je fais exploser de la marque. Avec mon pouce gauche, je marque des cercles sur le stick analogique pour faire des petits mouvements d'esquive. Et éviter de subir toutes les attaques des abominations. Car ce sont des attaques qui font énormément de dégâts. Ma super est chargée donc je vais pouvoir l'utiliser. Pour probablement achever cette abomination. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Elle est morte. Je vais maintenant utiliser mes tirs suivants sur la deuxième. Et voilà. Une grenade sur les ennemis qui se trouvent ici. Puis une bombe fumigène pour me repositionner. Je saute, j'arrive derrière ces ennemis qui ne me voient pas. Et je leur tire dans les jambes. Pour les éliminer. Si je tirais dans leur bouclier, mes projectiles ricocheraient et je serais obligé de les tuer autrement. J'ai bien fait de faire une esquive, l'attaque de mêlée a failli me tuer, je redeviens invisible. Je vais sprinter pour m'éloigner de ses ennemis, repasser sur l'arc, me retourner, marquer, faire exploser la marque, marquer. C'est réussi. Je vais éliminer ce lieutenant-là qui risquerait de rendre mes adversaires invulnérables temporairement, Scribe, Marquer Faire éliminer la marque Non, le scribe a pris pour l'autre Jeter une grenade Esquiver Ma bombe fumigène est régénérée Mais je n'en ai pas besoin pour le moment Je vais éliminer cet ennemi Avec une animation Et faire de même avec celui-ci Il doit rester une abomination en bas Et quelques soldats avec un bouclier Tout à fait saute, double saute, puis fais exploser la marque je marque les ennemis, je fais exploser la marque je marque les ennemis, je fais exploser la marque je marque les ennemis mais j'ai raté je vais m'approcher avec le fusil à pompe et l'invisibilité voilà pour celui-ci et voilà pour celui-là pour la dernière abomination, je vais utiliser mon fusil à fusion linéaire je fais des pas de côté vers la droite je vise je me concentre, j'essaie de trouver la tête de, la, de cette chose, puis je le tire dessus, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je vois l'ennemi en surbrillance, je vais pouvoir m'avancer et l'achever avec une pression du clic droit, je sprint. Il est visiblement encore désorienté et tire là où je ne suis plus. Voilà. La zone de réapparition limitée disparaît. J'ai gagné. Je vais... Reprendre l'exploration du vaisseau, saut, so, saut, so, double saut, so. triple saut, so. je recule pour ne pas être emporté par mon élan. saut, so, double saut, so. saut, so, double saut, so. so, so. triple saut, so. saut, so, double saut, so. je vais continuer, saut, so. je sprint pour gagner plus de vitesse, saut, so, double saut, so. saut, so, double saut, so. so, so. pour atteindre cette plateforme là, saut, so, double saut, so. triple saut, so. je tourne à droite, je continue d'avancer, je me baisse avec B, je me redresse avec B, So, je continue d'avancer et je me laisse tomber bon. je me suis visiblement fait mal aux chevilles je vais avancer actionner le levier à gauche sur le champ avec X enfoncé tirer sur les spores puis traverser la salle à droite jusqu'au bout, je saute une première fois j'appuie sur X pour recharger mon arme grâce au lien y je franchis la barrière de sport j'équipe mon arc et je me prépare à affronter les scribes visible. Je vais les laisser passer en bas Puis leur jeter une grenade dessus Je ne suis pas sûr que ça suffise non, ils se sont éloignés Ils vont bientôt me sentir dessus Je n'arrive pas à faire exploser les marques Ça devait arriver Je crois que j'étais à côté d'une bonbonne de gaz Qui a explosé avec le script Et qui m'a fait beaucoup plus de dégâts que prévu. Je vais bientôt réapparaître. Voilà. Effectivement, ce morceau de métal violet est un morceau de bonbonne. Donc c'est bien ça qui a explosé et qui m'a fait mourir. Là où l'explosion des scribes n'aurait pas dû suffire. J'ai l'impression au son qu'il en reste un. Il doit être en bas. Je vais aller le chercher. Il est là. Je le marque et je fais exploser la flèche. Tout au fond de la salle se trouve le fusible que je dois détruire. Voilà qui est fait. Je vais sauter, double sauter, triple sauter et aller actionner ce premier levier. Puis un second levier au fond de cette salle. Je glisse pour gagner en vitesse et j'actionne le levier. Je récupère mon fusil à pompe et je me dirige vers la sport au fond à gauche de la salle. Je tire et je me mets à sprinter pour aller franchir la barrière. Je saute, saute, double saute, triple saute, puis je franchis la barrière. Je continue de sprinter, je m'apprête à tourner à droite, je tourne à droite, la porte s'ouvre et les ennemis au fond apparaissent. Je les marque puis les fais exploser. Je vais devenir visible pour éviter les scribes, me rapprocher des ennemis restants pour aller leur jeter une grenade dessus et les éliminer au fusil à pompe. peu imprudent à foncer sur les ennemis de la sorte mais ça a payé. Il doit rester des scribes, un ennemi au bouclier qui devrait exploser. J'ai gagné un niveau, il y a un autre ennemi derrière moi, je vais reculer, le voici, je le marque et je le fais exploser. Je vais reprendre mon sprint, sauter, double sauter, actionner le levier ici. La porte de l'étage inférieur va s'ouvrir, laisser apparaître la tourelle. Je vais devenir invisible et me mettre droit devant pour l'éliminer tranquillement. Je vais faire exploser ce fusible puis me diriger vers la sport qui est maintenant ouverte. Tirer, récupérer le lien Grégor, puis sprinter aussi vite que possible vers le fond de la salle et je vais sauter dans ce trou. Dans cette salle, je vais faire comme hier et ouvrir les différentes grilles en avance. Voilà, ça va me permettre d'y voir un peu plus clair. Je vais ouvrir celle-ci, ouvrir la suivante et celle d'à côté. Et plutôt que de m'élancer directement en direction de la membrane, je vais appâter l'apparition des, des scribes. Voilà. Je vais maintenant pouvoir aller chercher la sport et traverser. Je tire, récupère le lien et Grégor pendant 13 secondes, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, c'est bon, j'appuie sur X, la porte s'ouvre et je suis de retour dans cette salle. Pour franchir cette membrane, je dois à nouveau activer les sports qui se trouvent ici, je sprint, glisse, tire, je fais demi-tour. J'avance, saute, double saute, franchis la porte, franchis la membrane, puis entre dans la prochaine salle à gauche. Ici, j'accueille les scribes avec une grenade. Franchir le mur de, de flamme violette de ma grenade leur a fait des dégâts importants. Je vais utiliser ma super pour éliminer les abominations qui se trouvent ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un coup de tête pour finir ce dernier ennemi. Je vais actionner le levier à gauche, ici. Puis détruire le fusible à cet endroit. Reprendre le fusil à pompe pour prendre des munitions. c'est une excellente nouvelle. Aller tirer sur l'espoir au fond, ici. Puis repartir vers le fond de la salle à droite. Je saute. Je finis sprinter, je saute, et dans cette sac, je vais me laisser tomber, puis sauter, me laisser tomber, sauter, sauter, sauter, sauter, double sauter, utiliser mon fusil à pompe, au corps à corps sur cet ennemi, glisser, tomber sur cet ennemi, fusil à pompe, sauter, double sauter, fusil à pompe, je vais ouvrir la porte, utiliser ma bombe fumigène, pour que la tourelle ne me tire pas dessus, passer derrière et la détruire, ensuite, je vais sauter, Atterrir ici. Bonsoir, Esteban green. Tirer sur ce fusible, avancer sur la plateforme, sauter une première fois. Et j'atterris sur cette plateforme. Une rythme analyse commentée. C'est vrai que je n'avais pas pensé à, à la rythme analyse quand j'ai réfléchi à l'estime de soi, à ce cycle de, de cette performance. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça, repre, ça, ça se rapproche beaucoup de la rythme analyse à ceci près que... Ce que j'ai constaté hier et avant-hier, c'est que le fait de parler a beaucoup beaucoup changé ma façon de jouer. Et j'espère que je ne vais pas me, me vautrer. Euh, en te parlant, j'espère que je vais pouvoir maintenir euh, des actions euh, de jeu assez fluides et efficaces. En tout cas, je suis très heureux de te lire ici et de savoir que, que tu es venu m'écouter. Tu arrives tout pile pour le boss de fin. Comme hier, je vais utiliser une bannière pour... Recharger ma super et mes munitions. Et je vais entrer dans la dernière salle de cette mission. Voici le boss de fin qui va apparaître. J'ai jeté ma grenade un peu trop loin de lui. Je dois m'éloigner. Voilà, son attaque de mêlée m'a fait rebondir contre le mur. Ça a failli me tuer. Je vais essayer de lui tirer dans la tête. Voilà, cette première phase est finie. Je vais marquer ses ennemis, faire exploser la marque, devenir invisible, éliminer ses ennemis au fusil à pompe, reprendre l'arc, les marquer, les faire exploser, celui-ci est déjà marqué donc je peux le faire exploser, je vais marquer celui-ci, faire exploser, je charge, je lâche, je tire. Je vais charger, relâcher, tirer, le bouclier de l'adversaire a explosé, donc il est vulnérable, je le marque, puis je le fais exploser. Des petits ennemis vont apparaître, je vais leur jeter une grenade et il devrait mourir pendant que j'actionne le liquide de refroidissement, celui-ci a survécu, voilà qui est réglé. Je sprint, je saute, fusil à pompe 1, fusil à pompe 2, je recharge puis j'actionne le deuxième liquide de refroidissement, je vais aller éliminer le dernier ennemi qui se trouve dans cette petite salle, je marque et je fais exploser la marque, je vais actionner le dernier liquide de refroidissement. C'est fait, je vais attendre que mon ma vie remonte, je tourne à droite, je m'oriente vers l'étage inférieur, ma vie est à fond, je fais descendre. Le boss de fin est caché ici, je vais le marquer et faire exploser la marque, et tout de suite remonter pour éviter l'attaque de mêlée. J'ai bien fait, puisque comme on vient de l'entendre, il a frappé le sol avec son espèce de gros flambeau et ça aurait pu me faire énormément de dégâts. Je vais utiliser ma super tout de suite, vu qu'il est à l'autre bout de la salle. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Je vais mettre tous les tirs sur le boss. Tant pis pour les ennemis qui viennent d'apparaître. Voilà. Je vais sprinter, traverser, utiliser ma bombe fumigène. Bon, pour... tiens. Que fait cet ennemi ici Utiliser ma bombe fumigène pour aller en bas sans être repéré et essayer de comprendre où se trouvent les ennemis. Visiblement, le boss est capable de me repérer. Même quand je suis invisible, je sprint. Je cours. Je cours. Je cours. Je vais me réfugier en hauteur. J'entends les chaînes de le, du boss de fin qui se rapproche. C'est bon. Je suis en hauteur. Je lis ton message, Esteban, avec ce vieux projet des caveaux. Je serai. Je serai très heureux parce que c'est à quelque chose que qui me parle beaucoup, qui s'apparente un peu à ce que je suis en train de faire, à ceci près que j'ai conservé l'image. Mais euh, ça me rappelle ce que tu dis aussi, mon, mon autre projet de fiction interactive, le démurge qui euh, se pose un peu la question de ce qu'on arrive à raconter seulement avec du son, pour une expérience interactive. Est-ce que par la voix, on peut assez d'informations pour décrire un jeu, décrire l'expérience de jeu. Je serais très heureux de, de faire ça en multi. Je sais que dans nos discussions, 2021-2022 c'est un peu l'année des collabs, donc euh, je suis très pour rester dans cette dynamique-là. Je n'ai pas réussi à faire passer le boss de fin dans sa deuxième phase, il va falloir que je lui fasse un peu plus de dégâts. Mais j'ai préféré me concentrer un moment sur la discussion. Je vais sauter. J'ai été ralenti dans mon saut par l'espèce de tourelle bleue lâchée par les ennemis. J'entends l'ennemi qui gronde au fond, j'entends l'ennemi qui rugit. Euh, j'ai assez peur parce que le, le chasseur étant très fragile, je pourrais me faire tuer en un seul coup par le boss si jamais il arrive à proximité. Il faut que j'arrive à éviter ces attaques. Là c'est idéal, il s'est coincé dans le sol en le frappant, je vais tirer, voilà. La zone passe au rouge, ça veut dire que la zone va devenir à nouveau brûlante, boiler room, temperature critical. Je vais éliminer ses ennemis au fusil à pompe, contre les ennemis à bouclier, le fusil à pompe n'est pas très efficace. Il faut donc que je fasse tomber une première fois le bouclier. Je vais devenir invisible parce qu'il y a beaucoup plus d'ennemis que prévu. Et notamment ceux-ci peuvent m'éliminer de très loin. Je vais éliminer les petits. Faire une esquive vers la gauche. Voilà. Puis devenir invisible. J'ai failli mourir. Je me suis un peu mal positionné. Je vais éliminer cet ennemi avec mon fusil à fusion. L'explosion devrait anéantir les autres. Oui. Je vais essayer de faire de même avec celui-là. L'onde de choc n'a pas suffi. Je vais essayer d'utiliser mes munitions avec efficacité. Voilà. Ces petits ennemis apparaissent, je vais pouvoir les marquer et les faire exploser. Utiliser le bouton X enfoncé pour activer ce premier liquide de refroidissement. Actionner mon arc, les marquer et les faire exploser. La réaction en chaîne est très efficace sur ces petits ennemis à barre rouge, donc faible. L'arc est très efficace. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit bug sonore avec un son de cuisson qui est un peu trop présent par rapport à ce qu'il devrait être. Je vais éliminer cet ennemi, sortir, attendre que ma vie remonte, puis re-rentrer dans la salle pour désactiver le troisième l'équipe de refroidissement. J'entre, je sprint, j'appuie sur X enfoncé, ma vie descend. Normalement le timing est suffisant, c'est bon. Je vais faire comme tout à l'heure, utiliser la bombe fumigène pour repérer le boss, il se trouve au fond donc je vais immédiatement utiliser ma super pour lui faire des dégâts importants, il est marqué, je me suis complètement planté et j'ai été projeté contre le mur par le boss. Je vais devoir reprendre ce combat depuis le début. J'ai mal tiré, je pense que mon bouton L1 a mal fonctionné et n'a pas déclenché le, les tirs suivants de ma de ma super. Donc quand je m'entends, j'ai bien l'impression que c'est de la faute à la manette. C'est un peu facile. Je vais tirer, essayer d'économiser mes munitions de fusil à fusion. Ou non, je vais l'utiliser quand même. Le boss a l'air complètement spirifié. Il lui restait quelques dégâts à subir avant de passer dans l'étage inférieur. Je vais éliminer ses ennemis. J'ai utilisé beaucoup de munitions. Il faut que je recharge. J'ai l'impression que celui-ci m'en a rendu. Je vais repasser sur l'arc, marquer cet ennemi, puis tirer pour faire exploser la marque. M'éloigner des flammes, regarder vers la gauche, marquer, puis... Tirer pour faire exploser la marque. à nouveau marquer les ennemis, puis tirer. Je, je pensais l'avoir éliminé mais ce n'est pas le cas. Et voilà. Marquer, tirer pour faire exploser. La réaction en chaîne était très efficace. Et voilà. 1, 2. Je fonctionne en deux temps et ça fonctionne. Premier liquide de refroidissement, c'est bon. Deuxième, réaction en chaîne, voilà qui est fait. J'espère que je ne vais pas avoir à nouveau de problème avec ce boss. J'étais sur une très bonne lancée puisque je suis pratiquement arrivé dans la salle du boss à 25 minutes alors que j'étais plutôt à une demi-heure de jeu sur les journées précédentes. Donc là, c'est un. C'est un, un. Une embûche, un obstacle assez significatif vient de se présenter à moi avec cette mort. Je vais donc essayer d'être un peu plus prudent. Notamment dans l'utilisation de ma super, je pense que pour l'étage inférieur, je vais éviter d'utiliser ma super pour faire des LEGO boss. Et je vais conserver mon arc et mon fusil à fusion. Voilà, cette esquive s'est bien passée. Je vais continuer de lui tirer dans la tête. Je le marque, puis je le fais exploser. Je le marque, puis je le fais exploser. Pendant qu'il est bloqué, je vais utiliser mon fusil à fusion lunaire. J'entends des ennemis qui apparaissent, donc je jette une bombe fumigène au sol pour devenir visible. Puis je vais repasser en hauteur. Le temps de reprendre mes esprits, regagner quelques munitions. Et me repositionner. Ces ennemis là sont assez faibles. Il faut que je fasse attention au boss qui approche et aux tourelles électriques qui fonctionnent comme des aimants. C'est vraiment le piège à éviter de ce combat-là. Je vais me laisser tomber. L'arc est très pratique dans cette situation parce qu'il me permet de voir les ennemis même s'ils sont très loin. Je vais utiliser mon fusil à pompe pour éliminer. C'était dommage, il est parti. Le boss s'est rapproché. Je vais donc me déplacer par ici pour me laisser tomber et je vais utiliser le fusil à fusion pour lui faire des dégâts. Il devrait passer en phase 2. Voilà. Là, Le son est un peu différent, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a moins d'informations. On n'a plus du tout de musique. C'est assez étonnant ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a... Comme si le moteur sonore avait décroché. C'est un peu stabilisant parce que la musique apporte beaucoup d'énergie de... à ce combat-là. Mais en même temps, ça me permet de me concentrer un peu plus. Continuer de tirer. Je vais me rapprocher avec mon fusil pour ce dernier ennemi. Et là, je fais. Les petits qui vont apparaître vont être grenadisés. Et je vais actionner le premier liquide de refroidissement. Bon, ces ennemis là sont assez faciles à éliminer. Deuxième liquide de refroidissement. Je vais appuyer sur X pour recharger et me diriger vers la dernière salle. Voilà, et j'actionne le dernier fluide. Je sors en vitesse, c'est bon. Je vais devenir invisible pour voir où se trouve le boss, juste ici. Donc c'est une catastrophe, je m'échappe tout de suite. J'ai très envie d'utiliser ma super, mais ce n'est pas très prudent, mais ça me permettrait de faire vraiment beaucoup de dégâts à l'ennemi. Il faut que j'hésite être trop gourmand. J'ai utilisé toutes mes munitions de fusil à fusion sur cet ennemi. J'ai utilisé l'esquive. Pour éviter cette attaque là, il est resté coincé au sol donc je peux lui faire des dégâts avec mon arc, me décaler vers la gauche et cette fois-ci je vais être un peu prudent et remonter. Alors est-ce que par hasard l'ennemi se trouverait ici On dirait que oui donc si je me débrouille bien et que je jette ma grenade vu qu'elle fait un mur de flamme horizontale, non pas du tout j'ai complètement raté pas réussi à orienter le mur de flammes violette pour que ça fasse des dégâts au boss qui de toute façon s'était remis au centre de la pièce. Je vais sprinter pour aller par ici, sauter et tirer à l'arc sur le boss. Je le marque, puis je tire, je vais remonter puisque des ennemis viennent d'apparaître en haut, devenir invisible. Ce n'était pas obligé. Je vais tirer une fois, deux fois, trois fois. Je continue d'avancer, je recharge. pour visser les ennemis qui ont un bouclier ici, il faut que je sois vigilant par rapport à la toile, il y en a un qui est en train de produire une, voici, donc je suis monté au bon moment pour éviter de me faire retenir par l'encre, ce qui est un peu embêtant c'est que ma seule arme électrique qui permet de faire des dégâts donc au, à ces ennemis en bleu est vide donc il faut que je me concentre dessus un moment avec l'arc, j'ai sauté pour esquiver cette attaque. Vu l'angle, je pense que euh, cette, euh, ce coup de flambeau m'aurait fait péter en l'air et m'aurait envoyé contre le plafond. Ça m'aurait tué sur le coup. Donc je suis très content d'avoir esquivé. Dans cette situation, je peux éliminer la grenade. Ici, je vais pouvoir esquiver. C'était juste. Je vais sauter. éviter d'aller dans les flammes. Voilà. Les dégâts sont quand même assez importants, il faut que je fasse gaffe. J'aimerais beaucoup récupérer des munitions d'armes lourdes pour faire plus de dégâts au boss. La super étant quand même assez risquée à utiliser. Je tire, je marque, je tire. Il est tout proche, donc je vais m'éloigner. Contre ce boss, utiliser le fusil à pompe serait intéressant en termes de dégâts, mais ce serait beaucoup trop risqué, donc je vais rester avec l'arc puisqu'il a, depuis une mise à jour récente, des munitions infinies en tant qu'arme euh, qu primaire. Je vais continuer de tirer. L'intérêt de cet arc est que je gagne un bonus de dégâts cumulatifs à chaque fois que je réussis des tirs à la tête. Il y a des ennemis qui viennent d'apparaître, donc je vais reprendre de la hauteur. Je crois que ce sont des ravageurs. Non, ce ne sont que des ennemis de base. 1, 2, 3, en toute logique. Il devrait y en avoir trois autres ici, oui. 1, 2, 3, je tire. Et avec la réaction en chaîne, c'est réussi. Je vais garder ma super pour l'apparition des ennemis ensuite. Marquer le boss, tirer, marquer, tirer, marquer, tirer. Sauter pour esquiver et retraverser de l'autre côté combat qui est encore une fois assez fastidieux, mais méthodique. Je vais sprinter, sauter, sprinter, descendre. Je marque, je tire, je marque, je tire, je marque, je tire, je marque. Je, tire, je, marque, je fais un petit pas vers la gauche. Je marque, je tire, je marque, je tire. Là, voilà qui est fait pour cette deuxième phase, et je vais immédiatement un angle propice à l'utilisation de ma super c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 devenir invisible et me repositionner des munitions d'armes lourdes je vais me repositionner loin des scribes de préférence je les vois qui arrivent il faut absolument que je les, les détruise avant qu'ils soient sur moi c'est bon, je récupère mon invisibilité, je vais recharger. Les ravageurs approchent, mais je peux les détruire facilement. Il reste un scribe que j'ai vu, il vient d'exploser. Voilà pour ce dernier ennemi. Et il reste un commandant ici. Je lui tire dessus une première fois, je le marque puis je le fais exploser. Je le marque puis je le fais exploser. 1, 2, 3... J'ai tiré une fois dans le vide, je vais glisser, tirer, coup de mêlée. Je recharge et j'appuie sur X enfoncé pour répéter l'opération des fluides de refroidissement. Je saute par-dessus les caisses, je sprint, je glisse. et J'actionne le deuxième fluide de refroidissement, j'entre à gauche, j'élimine le petit ennemi j'appuie sur X. Et je vais ressortir par la même porte, je recharge Et je vais reprendre... Ah non, j'ai des munitions d'armes donc je vais la recharger Et je vais essayer de repérer le boss Il est là au fond Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois J'ai réussi à le toucher quatre fois avec mon fusil à fusion Donc il a pris des dégâts intéressants Je vais jeter une grenade, puis devenir invisible pour me repositionner groupe d'ennemis, le suivant est un peu plus loin celui-ci essaye de me jeter une toile de flamme, je vais sauter dans sa direction et lui mettre un coup de fusil à pompe je me retourne, je fais face au dernier ennemi, je le marque je fais exploser la marque, je me repositionne je glisse et je tire et je vais l'achever avec le clic droit je recharge plus que deux munitions de fusil à fusion linéaire, je me laisse tomber je repère les ennemis, ah que j'arrive à éliminer ces ennemis facilement et rapidement j'ai réussi à leur faire quelques dégâts mais avec leur bouclier ils ont résisté à mes dégâts solaires je vais donc traverser reprendre mon fusil à fusion et l'utiliser pour non je vais reprendre l'arc ce sera plus économe, je pourrais avoir besoin du fusil à fusion pour faire des dégâts au boss de fin le voici je vais la grenade que je viens de récupérer pour la jeter sur le groupe d'ennemis qui est au fond de la salle il faut bien que je la lobe ça devrait être pas mal dans ces toiles elles sont très désagréables je suis dans les flammes il faut que je fasse attention voilà j'ai failli brûler et je serai mort je vais utiliser la bombe fumigène, il reste encore quelques ennemis, je vais les marquer, faire exploser, les marquer, faire exploser, je crois que des ennemis sont apparus en haut, oui ce sont des ravageurs, je vais faire une esquive pour récupérer ma bombe, attendre qu'ils approchent, sprinter, jeter la bombe au sol pour devenir invisible, me retourner pour les repérer, jeter une grenade au sol pour qu'ils aient besoin. De franchir le mur de flammes pour m'atteindre. Et éliminer les derniers ennemis. J'ai récupéré des munitions de fusil à fusion linéaire. C'est une bonne nouvelle. Mais je vais peut-être même pouvoir... me payer le luxe. D'utiliser ma super pour finir le boss. Il y a encore des ennemis qui sont apparus. Où sont-ils Encore des ravageurs. Je récupère des munitions. Je tire. Je fais glisser pour le dernier. Et lui mettre un coup de boule sur le dernier bout de vie du boss. Je vais utiliser ma super pour l'achever. Parce qu'il a été assez désagréable pour aujourd'hui. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait, c'est la nouvelle expression de ce soir que j'ai beaucoup, beaucoup utilisée. Je ne sais pas pourquoi. Elle était peut-être... Euh, Assez spontané, un peu facile, une fois que je l'avais en tête, j'avais du mal à la sortir de mon esprit et je l'ai donc utilisé à plusieurs, plusieurs reprises. J'approche de la fin de cette mission, je saute, puis je vais appuyer sur B pour me baisser et pénétrer dans la dernière salle. Je deviens invisible pour le plaisir et j'approche de mon collègue gardien qui est malheureusement décédé pour récupérer son arme et mettre un terme à la mission. Encore une fois, les dialogues ne se déclenchent pas tout de suite. Il y a une certaine latence dans le script narratif. Je vais donc me promener un petit peu dans la salle. Sauter, double sauter, triple sauter, sauter, double sauter, triple sauter. Est-ce que je peux revenir dans la salle du boss, saut, double saut, triple saut. Oh, J'ai complètement échoué. Saut, double saut, triple Saut, triple saut. saut double saut, triple saut. Non, c'est un peu court, je pense que c'est possible. On a finalement le même bout de dialogue que les deux sessions précédentes avec ce gardien qui consigne ses derniers mots dans un enregistrement. C'est fini. La mission est terminée. Je viens de débloquer la récompense de cette quête, donc ce fusil. La fable de l'homme mort ou le conte de l'homme mort. Je n'ai pas besoin de cette version-là avec Moving Target comme trait, donc je vais le démanteler. Je vais également démanteler ceci. 1321, c'est un bon niveau, donc je vais le conserver et l'utiliser pour améliorer mon fusil à fusion linéaire. Je n'ai plus de module d'amélioration, donc je le ferai plus tard. Ça, je peux le démanteler. Ça, je peux le démanteler. Et je vais revenir sur cet écran. Et je vois qu'il me reste 13 secondes pour vous remercier pour votre attention. Pour vous remercier de m'avoir accompagné pendant cette mission. Et je vous dis à demain pour une quatrième session d'Extime de Soi.